Bonjour, je m'appelle Charles et je travaille chez Valve Music. Euh, je suis très heureux que mon ami Mr Arderling nous accueille dans son studio El Grotto pour pouvoir vous présenter en fait, le Power Break 50. C'est un produit qu'on fabrique depuis pas mal de temps. Il permet d'exploiter en fait une gamme de sonorités qu'on peut pas avoir euh, si on ne peut pas jouer fort. Il se branche entre, euh, entre l'ampli et le haut-parleur. Pour la petite démo, on va, on va utiliser un Hot Rod et un Classic 30 qui sont deux amplis qu'on trouve un peu partout. Pour le hot rod, c'est très simple. Vous déconnectez le haut-parleur, vous le branchez dans la boîte de l'entrée haut-parleur, vous utilisez un câble haut-parleur, hein, c'est important. Euh, vous le branchez donc dans l'ampli et vous vous connectez dans la sortie de l'ampli. Et c'est prêt. Donc pour le classique 30, c'est un tout petit peu moins facile. Euh, vous dévissez en fait la grille, vous extrayez la grille, vous déconnectez les deux fils du haut-parleur parce qu'en fait de façon native il n'y a pas de connexion comme sur le hot rod. Donc vous prenez un, du scotch d'électricien, vous câblez, scotchez les deux fils pour éviter qu'ils touchent quelque chose. Okay. Et ensuite vous utilisez donc une petite connexion qu'on peut fournir, hein, qui se branche donc entre la connectique haut-parleur. Comme ça, voilà. Et là vous retrouvez avec votre comme pour le hot rod. Donc on branche dans le haut-parleur, ensuite toujours avec le câble HP, une petite liaison, et là, la petite astuce, c'est qu'en fait, on va utiliser l'extension speaker du Classic 30, et comme ça, il est câblé. Il y a un dispositif de bypass qui permet en fait de le mettre en fixe à l'intérieur, pas mal de musiciens font ça, ils le mettent dedans, comme ça, il est toujours disponible. Donc une fois enclenché, il atténue un petit peu, et ensuite, vous allez pouvoir progressivement gérer la puissance jusqu'à ne plus avoir de son. Donc la petite démo qu'on va faire, c'est... Position normale, donc où il n'y a rien de dessus, puis ensuite on va mettre l'atténuation, progressivement on va réduire le son, et puis on va essayer de compenser en augmentant le volume pour obtenir plein de grains différents avec un volume sonore plus faible.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 Voilà, donc euh, j'espère que vous avez pu vous faire une petite idée euh, du produit. On le prête, vous nous laissez une garantie et vous pouvez l'essayer chez vous pendant une semaine. Euh, C'est vraiment, vraiment un super produit, il marche vraiment bien. Tout le monde est content avec ça et, et voilà, je voulais vraiment euh, profiter de l'opportunité pour pouvoir vous présenter. Puis merci Eric, hein, vraiment je t'embrasse. Tu as été super, vraiment champion. Merci.